Yo tout le monde c'est Eridil, on se retrouve pour le succès deux endroits à même moment sur Allo 3 DST Donc c'est un succès qui va consister à aller voir un Marines deux fois euh, à des endroits un petit peu différents euh, Donc pour ce faire je vous conseille d'être en normal, j'ai eu des problèmes pour le déverrouiller en facile de mon côté Donc on va euh, passer la première euh, zone euh, avec les ennemis et on va se diriger vers euh, la ruelle qui s'ensuit Là il va y avoir une carcasse de Warthog avec un Marines qui va sortir de derrière celle-ci et il va nous raconter un petit peu sa vie qu'on peut rentrer dans les bâtiments donc on va le laisser terminer sa tirade suite à quoi on va rentrer dans le bâtiment on va aller à l'étage sur la passerelle et donc là on va regarder les, les brutes se battre avec les Marines qui sont en contrebas et le succès devrait se déverrouiller alors je dois dire que j'ai un petit peu de, de mal à comprendre quel est l'intérêt de ce succès voilà, mais en tout cas c'est comme ça qu'on le débloque, moi je vous dis à une prochaine vidéo et bien entendu, viva l'eau